Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir comment calculer les volumes des solides. On va commencer par la figure la plus simple, le cube. Ben, c'est tout simplement côté fois côté fois côté, autrement dit côté puissance 3 côté au cube. D'ailleurs je vous rappelle qu'on dit au cube quand c'est puissance 3 justement parce que c'est le volume d'un cube. Donc si on prend un exemple, un cube de 10 cm de côté, quel sera son volume Là, ça sera 10 au cube, soit 1000 cm3. Faites bien attention, quand vous calculez un volume, vous mettez toujours l'unité et vous n'oubliez pas de mettre le, la puissance 3 pour les mètres, les centimètres, etc. Ensuite, on va passer au parallélépipède rectangle ou pavé droit. Alors pour tous les polyèdres droits qu'on va voir, on prend l'air de la base et on multiplie par la hauteur. Donc là, pour ce pavé droit, c'est quoi sa base c'est tout cette, ce rectangle-là, toute cette surface, longueur fois largeur. Et combien de fois on a ce rectangle Combien de fois il se répète pour avoir tout ce volume-là Il se répète sur toute la hauteur. Donc on multiplie cette surface par la hauteur, et on a le volume euh, du pavé droit, et ça va s'appliquer pour les autres polyèdres à angle droit que l'on va voir par la suite. Donc finalement, ça va être l'aire de la base fois la hauteur, et dans le cas du parallélépipède rectangle, Longueur fois largeur fois hauteur. Donc maintenant pour les prismes droits, ben on va voir que c'est le même principe que pour le paraépipède rectangle. Ça va être l'air de la base fois la hauteur. Donc là j'ai représenté un prisme droit basse triangulaire et un prisme droit basse trapézoïdale. Euh, la hauteur, pour qu'on soit euh, cohérent avec l'exemple précédent, on pourrait l'appeler également la profondeur ou l'épaisseur en fonction de l'orientation de l'objet. Mais rappelez-vous, un objet, on peut toujours le tourner. Donc là, dans le prisme droit, le premier, celui de gauche, quelle est sa base C'est un triangle. Donc on va calculer l'aire de triangle et on va multiplier par la hauteur. Dans le cas de droite, la base, c'est la surface de devant la surface de derrière, c'est un trapèze. Donc on va multiplier l'aire du trapèze par la hauteur. Enfin, on va terminer avec le cylindre. Ben, en fait, c'est toujours le même principe, sauf que la base du cylindre, la, la surface qui est en haut et en bas, c'est un disque. Donc on va calculer l'air de ce disque et on va le multiplier par la hauteur. Bon, en l'occurrence, on connaît la formule de l'air du disque, donc on peut améliorer encore le volume du cylindre. C'est pi fois r au carré fois h. Dans tous les cas, dans toutes ces figures euh, que l'on a vues, qui sont euh, régulières, droites, on va avoir l'air de la base multiplié par la troisième dimension. Là, je l'appelais la hauteur, mais si on penche le cylindre, ça pourrait être la profondeur, par exemple. Je suis un grand fan de jus d'orange et je me suis toujours demandé s'il ne montait pas sur la quantité. Là, ils mettent 2 litres. Alors, on va considérer que cette brique de, de jus d'orange, c'est un parallélépipède épipède rectangle, pour simplifier. On va oublier la partie prisme triangulaire du haut. Et j'ai pris des mesures. On trouve 9,2 cm pour ce côté. 9,2 cm pour ce côté et 23 cm de hauteur. Donc, quand on fait le calcul, on trouve à peu près 1900 cm3, soit 1,9 décimètre cube. On est très proche du 2 litres, puisque 1,9 décimètre cube, c'est 1,9 litres. Donc, si on rajoute la partie qui est là, ils ne m'ont pas menti. Mon verre du jeu d'orange fait bien 2 litres. N'oubliez pas d'allumer vos cerveaux.